Bonsoir, Bonsoir à tous, merci d'être venus ce soir pour cette discussion avec Canard PC et Gamecult. Je vais d'abord présenter en une minute rapidement ce qu'est Acrimed, au cas où certains ou certaines dans la salle nous connaîtraient mal. Donc Acrimed, déjà je rappelle que c'est une association qui est née il y a une vingtaine d'années, en 1996, suite au mouvement social de l'époque de 1995, face à la réforme des retraites d'Alain Juppé. Et à l'époque, un constat avait été fait, c'était que ce mouvement social, ces mobilisations, ces manifestations avaient été maltraitées médiatiquement. Il y avait un grand mépris social par rapport à ces manifestations. Et suite à ces manifestations, suite à ce mouvement social, un appel avait été lancé, notamment, mais pas seulement par Pierre Bourdieu, qui avait donné naissance à l'association Action Critique Média, Acrimed. Donc nos objectifs, rapidement, c'est quoi Alors d'une part, c'est d'informer sur l'information. Donc on informe sur son contenu, ça c'est ce que vous ce que vous pouvez lire chacun chacune sur le site acrimet.org, sur les conditions de sa production, euh, sur les médias de manière générale, sur les journalismes, sur les journalistes. Euh, et notre particularité, c'est qu'on met en commun des savoirs théoriques, des savoirs de chercheurs, par exemple, et des savoirs militants, par exemple, des, de la part des syndicats de journalistes. Ça, c'est notre premier objectif. Notre deuxième objectif, c'est de contester l'ordre médiatique existant. En premier lieu, sa concentration. Vous savez sans doute qu'en France, euh, la concentration s'accélère, que quelques milliardaires possèdent un grand nombre de médias, euh, L'Express, Libération, plein, plein d'autres. Euh, donc ça, c'est évidemment quelque chose qu'on combat. On combat la financiarisation des médias, la marchandisation de l'information et de la culture, l'anémie du pluralisme. Là, on a eu un très bon exemple, et on l'a encore aujourd'hui d'ailleurs, puisqu'on était en période d'élection, euh, voilà, un traitement médiatique qui, d'un point de vue du pluralisme, était quand même assez désastreux. Euh, on combat aussi l'emprise des sondages, là aussi on est en plein dedans. Euh, les connivences, l'implication des entreprises médiatiques dans la contre-révolution néolibérale, etc. Ça c'est le deuxième objectif. Le troisième objectif c'est de mobiliser, puisque pour nous la question des médias est une question politique. C'est un de nos objectifs majeurs, c'est de politiser la question des médias et de le faire avec toutes les forces disponibles, donc des partis politiques, des syndicats et des associations. Et le quatrième et dernier objectif c'est de proposer des transformations en profondeur des médias euh, des, des transformations de leur structure notamment euh, pour faire en sorte qu'un autre paysage médiatique soit possible. Alors j'avais prévu de faire 5 secondes, enfin, secondes sur euh, le mode Acrimed a besoin d'argent mais je pense que vous avez tous eu le flyer euh, qui vous encourageait euh, à donner de l'argent à Acrimed avec le soutien de Laurent Geoffrin et BHL. Donc je le précise parce qu'on reçoit des messages sur Facebook ou sur Twitter des gens qui ne comprennent pas que c'est une blague. Donc c'est une blague. Euh, Laurent Geoffrin et BHL ne soutiennent pas véritablement Acrimed en tout cas, on sera très heureux si vous avez quelques euros à nous donner. Ou si vous pouvez adhérer à l'association, ce sera avec grand plaisir et donner un coup de main à, les, à les différents, euh, différents travaux d'activité. Du coup, je laisse Thomas introduire la, la, la discussion. Donc, bonjour à tous. Adossée à une industrie puissante et prospère, la presse vidéoludique est tiraillée entre deux pôles, aux pratiques et aux finalités opposées. D'un côté, les acteurs dominants du secteur adoptent une approche essentiellement promotionnelle, tandis que d'autres titres, plus alternatifs et indépendants des éditeurs de jeux privilégie une approche journalistique plus critique. Donc pour discuter de ça, on a invité GameCult et Canard PC, représentés respectivement par Thomas Cusso et Yvan Godet. Ces deux médias appartiennent à ce qu'on pourrait appeler des médias alternatifs dans le paysage de la presse vidéoludique, et avec eux on discutera des logiques délétères qui minent trop souvent ce type de presse, avec quelques exemples de ces pratiques délétères. Donc certains journaux qui sont rachetés par des groupes dont l'unique intérêt est la rentabilité financière à court terme. Les relations qu'entretiennent certains médias spécialisés avec les éditeurs de jeux vidéo amènent régulièrement à la publication de publi-reportages, des publicités déguisées en articles, pour ceux qui ne sauraient pas. La pression de l'audience qui incite à privilégier les succès commerciaux et les sujets intéressants, prioritairement les acteurs dominants du secteur. Et enfin, ben, les impératifs marchands qui favorisent les contenus consacrés à la production matérielle du secteur, c'est-à-dire les jeux, les accessoires, les consoles, au détriment de l'analyse des pratiques culturelles et des, et, euh, des joueurs. Voilà. Okay. Donc, du coup, on va euh, commencer par une question très générale euh, que je vais poser à, à Thomas Cusso et Yvan Godet. Euh, C'est quel est à vos yeux l'état général de la presse jeux vidéo en France Comment elle se porte euh, vous avez tous les deux des discours critiques et des réflexions euh, consolidées depuis plusieurs années maintenant en fait sur le, la presse jeux vidéo, la presse de qualité notamment. Euh, donc voilà, quel est à vos yeux de manière générale encore une fois, ensuite on abordera des points plus spécifiques par la suite, euh, l'état général de la presse jeux vidéo en France. Peut-être on commence par Yvan Godet. Merci, bonsoir à tous, euh, je me présente peut-être. Je suis un des cofondateurs de Canard PC, qui est donc un magazine papier qui est en kiosque tous les 15 jours, euh, qui a été fondé en 2003 euh, et qui est euh, euh, le... <coughs> non, pardon, dont l'éditeur est une petite société que nous avons créée, qui est toujours détenue par euh, ses cofondateurs, cinq journalistes à la base. Et euh, ce qui fait de nous un petit groupe euh, indépendant qui euh, publie euh, non seulement Canard PC, mais un trimestriel aussi qui s'appelle Canard PC Hardware, qui est consacré euh, au matériel informatique. Voilà, c'est pour euh, poser le contexte. Donc un journal papier, contrairement euh, à mon euh, honorable collègue. Euh, on a lancé récemment un site internet, mais l'essentiel de notre activité, c'est vraiment le papier. Euh, quel est l'état de la presse de jeux vidéo euh, Bon, moi, ça fait 20 ans que je suis dans ce milieu, donc j'ai tout connu euh, avant euh, la création de Canard PC, euh, un milieu où l'essentiel de la presse était sur papier. Aujourd'hui, la plupart de ces magazines ont disparu. Et puis, euh, ensuite, à partir de 2000-2002, l'essor des sites Internet et euh, le modèle du, euh, du gratuit, entièrement financé par la publicité. Aujourd'hui, sur le papier qui est... Euh, entre guillemets bon marché. Euh, il reste assez peu de titres. Un titre euh, principal euh, qui s'appelle « Jeu vidéo magazine » qui est assez ancien, mais qui a changé de propriétaire quatre euh, ou cinq fois depuis sa naissance, euh, qui est détenu par un groupe euh, qui ne fait pas seulement de la presse, c'est-à-dire qui euh, travaille aussi euh, avec les éditeurs euh, de jeux vidéo pour euh, fournir euh, des livres, des bouclettes, des éléments qui peuvent servir à faire des, euh, des, des produits euh, additionnels pour leur jeu, qui entretiennent des, des relations assez proches euh, avec euh, le milieu de l'édition. Il reste euh, un magazine indépendant qui s'appelle JV Le Mag qui a été créé il y a deux ans et nous plus un ou deux petits titres euh, qui, ont, qui ont moins d'importance. Euh... Donc on peut dire que le marché de la presse papier sur le jeu vidéo a été totalement dévasté en une dizaine d'années. Euh, Ce n'était pas forcément plus mal parce qu'il n'était pas, il était pas très, très honorable auparavant. Donc euh, C'est une partie des raisons pour lesquelles les fondateurs de Canard PC ont quitté le, le groupe qui rachetait leur magazine d'origine à l'époque, en 2003, pour fonder un, un magazine indépendant. Euh, voilà un peu l'état. Après, je voudrais revenir sur un, un terme qui a été euh, donné dans l'introduction parce que je ne suis pas sûr de comprendre. Je ne sais pas ce que c'est qu'un média alternatif. J'avoue. Euh, indépendant, je comprends. Et, euh, et encore, ça mériterait... Euh, d'y réfléchir, mais euh, bon là, en l'occurrence, effectivement, c'est une petite société, une vingtaine de personnes dont les dirigeants possèdent la majorité des parts. Donc, euh, indépendant, ça me paraît une définition qui est facile à comprendre en ce qui nous concerne. Mais, alternatif, je, je sais pas dans notre pratique. Nous, on, on se revendique pas particulièrement comme alternatif. Euh, Peut-être simplement parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Euh, en en l'occurrence, on est tout à fait dans la la logique d'un marché de la presse qui consiste à payer des journalistes et à demander à des lecteurs de, de payer leurs numéros dans un système de distribution qui est en pleine révolution, coincé entre les marchands de presse qui vivent des périodes très difficiles et le basculement vers le numérique qui est assez compliqué du point de vue du modèle économique. On recherche le profit ne serait-ce que pour euh, pouvoir continuer à investir et à se payer et à vivre dans ce qu'on fait. Donc euh, voilà pour le côté alternatif, je ne suis, suis pas certain. Alors je précise juste sur le, la, ce qu'on appelle la presse alternative, en tout cas nous à Crimed. Si on prend cet objet de la presse vidéoludique, euh, mais ça marche avec tous les autres types de presse, euh, c'est la presse qui tente, au moins, de s'écarter des pratiques dominantes. Si on prend l'exemple du jeu vidéo, euh, je pense qu'on pourrait dire que la presse alternative, c'est une presse qui essaie de s'arracher du modèle 100% commercial. Alors je vais préciser ce que ça veut dire, ça veut dire qu'ils ne traite que les grands jeux, qui ne traite que les, les sujets dont elle estime qu'ils sont rentables et qu'ils vont faire du, euh, du clic. Voilà, c'est une, une définition un peu rapide. Euh, mais voilà, si on estime que ce type de traitement médiatique est, la, est propre à la presse dominante, on peut se dire que Canard PC et Gamekult, par certaines pratiques, appartiennent aux médias alternatifs c'est simplement pour préciser cet aspect-là. Et du coup, je vais peut-être passer la parole, enfin, à moins que Yvan ait quelque chose à rajouter là-dessus, à, à Thomas. Merci. Bonsoir à tous. Euh, donc moi, je suis Thomas Cusso, je suis rédacteur en chef de GameCult euh, depuis trois ans. Je suis rentré à GameCult il y a une dizaine d'années. Le site a été créé lui-même il y a bientôt 17 ans. Euh, contrairement à Yvan, euh, il a eu un parcours assez différent puisqu'on on est né sur le web et on est toujours sur le web. On a toujours été gratuit. Euh, en tout cas, euh, pour l'immense partie du contenu euh, a toujours été gratuit et financé par la publicité. Euh, contrairement aussi à Canard PC, nous on a eu un parcours un petit peu, euh, un petit peu plus complexe en matière de rachat et de revente, puisqu'on a connu plusieurs propriétaires. Euh, on nous a envoyé euh, dans un groupe de télévision américain qui s'appelait CBS, on a appartenu à un network de sites américains, euh, puis on est redevenu français, et plusieurs rachats successifs en quelques années. Et euh, la singularité donc, de GameCult. Euh, et évidemment d'abord d'avoir été euh, l'un des sites qui a constitué ce fameux modèle euh, dans la presse jeux vidéo française euh, de gratuité puisqu'on est, on est l'un des premiers sites à avoir été créé et à avoir profité de ce que vont a désigné comme un âge d'or aussi euh, de la presse gratuite sur internet euh, et puis on s'est euh, nous remis en, un peu en question sur ce modèle là voyant et constatant ses limites aussi bien chez nous que chez les autres euh, en intégrant une partie payante de notre contenu euh, il y a à peu près deux ans, euh, une décision qui était euh, motivée par plusieurs, euh, par plusieurs euh, contraintes liées au modèle économique lui-même de la publicité, euh, des contraintes principalement économiques. Euh, et pour répondre à la question qui m'est posée sur euh, l'état de la presse, là aussi je vais me réfugier sur ce que je connais, c'est-à-dire la presse en ligne. Euh, alors je ne sais pas quelle était la question, mais en tout cas je, je, je crois me souvenir que c'était quel était son état, euh, son état n'est pas bon. La presse en ligne de jeux vidéo va mal, en tout cas je distingue la presse des médias au sens large puisqu'on peut faire des médias sans journalistes. Si on entend presse comme une société qui travaille en professionnalisant des journalistes pour informer de manière indépendante des gens, je me permets de penser que cette presse aujourd'hui va très très mal. Pourquoi elle va mal Il ne s'agit pas d'une crise de légitimité. Aujourd'hui il y a beaucoup de sites de presse qui gagnent des lecteurs ils peuvent perdre des visiteurs sur certaines sections de leur audience, mais moi j'ai pu constater par exemple qu'on pouvait encore gagner des lecteurs euh, ces dernières années euh, sur gameCult Aujourd'hui son problème il n'est pas du côté de la légitimité de sa mission, il est du côté euh, de euh, la cohérence de son modèle économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, la presse gratuite s'est toujours construite sur un pacte qui était de dire on va être gratuit et avec l'audience que cette gratuité va nous générer, va nous permettre de, de, de lever, on va pouvoir monétiser euh, nos, pages, euh, nos pages vues, ce qu'on appelle une page vue, c'est-à-dire l'unité monétaire qui permet de dégager de la pub, de, enfin, du, du revenu publicitaire. Et ce pacte-là, selon moi, est, est tombé il y a quelques années maintenant. On commence seulement à s'en apercevoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est plus honnête de dire aux gens qu'on va faire de la presse gratuite, indépendante, et de qualité, de manière durable. Il euh, y a des raisons à ça, je vais essayer d'être assez concis parce que ça peut être assez, euh, assez pointu, assez technique et assez chiant. Euh, moi je considère que la presse jeux vidéo prend un petit peu le mal de tout, euh, de tout ce qui se passe de négatif en ce moment dans la presse en ligne sur Internet. D'abord, première chose, c'est une presse spécialisée, ça veut dire qu'en fait, les produits euh, dont elle va parler sont également les produits sur lesquels les annonceurs vont communiquer, c'est-à-dire qu'on est dépendant de l'état de santé de l'industrie euh, sur laquelle on travaille. L'industrie du jeu vidéo elle-même a connu des crises. Euh, Aujourd'hui, des annonceurs ou des sociétés qui peuvent se permettre de faire de la pub sur Internet, on en a moins qu'avant. Donc forcément, une industrie qui va mal, c'est une presse qui est affaiblie. L'autre phénomène aussi, c'est que il euh, y a un phénomène d'adblock sur Internet, de bloqueur de pub, euh, qui a longtemps été ignoré ou méprisé par les, euh, par les responsables de, de sites internet, euh, et qui touche plus durement encore la presse jeux vidéo. Pourquoi Parce que la presse jeux vidéo, elle a un public technophile et plutôt jeune, et on s'aperçoit dans toutes les études qui sont faites, que le public qui est euh, le premier adoptant d'AdBlock sur Internet, c'est le public jeune et technophile. Pour vous donner un exemple, je vais donner une, un chiffre. Euh, dans notre domaine d'activité et au sein du groupe auquel j'appartiens, on a un site qui fait de la beauté, un site féminin. Euh, ils ont, euh, je crois, euh, peut-être euh, 15-20% d'AdBlock, je ne suis pas sûr. Nous, on est à 75%, 70%. Donc on a beaucoup plus de publicité bloquée qu'un site qui ne fait pas du jeu vidéo. Euh, à cela, il faut ajouter aussi qu'en tant que site qui s'adresse à des technophiles, on a une audience qui va aller beaucoup plus rapidement sur téléphone mobile et sur tablette. C'est un phénomène aussi qui est général à tous les sites internet, mais sur la pré jeu vidéo, on a peut-être une pénétration plus importante et plus rapide du public qui va sur mobile. Manque de peau. l'audience mobile se monétise beaucoup plus mal que sur internet euh, de manière traditionnelle. Et on peut penser que si on a 50% de notre lectorat qui part sur téléphone, ça va représenter moins de 10% du chiffre d'affaires. Donc on a effectivement ces différents phénomènes qui ne sont pas forcément tous liés à la qualité du média, mais qui vont affaiblir l'économie euh, directement des médias, et il y a des conséquences à ça. C'est-à-dire qu'on va avoir des rédactions qui vont se dépeupler de leurs journalistes, qui vont recruter des journalistes peut-être plus jeunes, peut-être plus inexpérimentés, moins formés, avec aussi moins de protection au niveau de leur statut, parce que maintenant, on n'a plus vraiment le droit de dire qu'on qu est journaliste, on va dire qu'on est rédacteur, on aura un statut qui ne sera pas celui du journaliste professionnel. On aura beaucoup moins de protection. Et ça se ressent sur deux points qui sont fondamentaux dans la relation qu'on a avec nos lecteurs. Le point qui est l'indépendance. Parce qu'évidemment, il n'y a rien de plus dangereux qu'un qu média qui est affamé, qu'un dirigeant ou qu'un actionnaire qui est affamé. Et la qualité aussi des contenus, c'est un sujet dont on ne parle pas suffisamment. C'est-à-dire que finalement, avoir moins de journalistes, des journalistes qui sont pressurisés euh, par des médias qui ont faim, euh, vont être condamnés à faire du contenu, comme tu le disais tout à l'heure, euh, peut-être euh, plus euh, efficace en termes de clics, en termes d'audience, et donc se consacrer à des sujets qui sont effectivement moins chers à produire et plus rentables d'un point de vue purement économique et publicitaire. Ce qui fait qu'en gros, on est en train de s'empoisonner avec le médicament, euh, puisque la presse en ligne, dépendant de la publicité à 100%, en tout cas jusqu'à présent, euh, s'est retrouvée en une situation où, à périmètre constant, voire avec, un peu, un peu, avec moins d'effectifs, on lui a demandé de faire plus de pages vues, plus d'audience, et de trouver des ruses pour manipuler l'audience et y arriver. Et on arrive à la situation à laquelle on est, où nous on s'est aperçu assez rapidement qu'on ne pourrait pas conserver nos pubs et nos lecteurs, et qu'on a dû justement partir sur un modèle payant qui nous semble beaucoup plus vertueux. Euh, et depuis, euh, depuis deux ans maintenant, c'est quand même quelque chose qui nous, euh, qui nous maintient et qui nous permet aussi de, de rester très indépendants et pouvoir prendre des risques aussi d'un point de vue éditorial. Euh, et donc voilà, c'est un, un sujet qui est assez complexe, mais qui, euh, qui pour moi en fait caractérise beaucoup l'évolution de la presse française en matière de jeux vidéo et notamment la presse gratuite, son grand tort, c'est d'avoir les deux pieds sur la même branche. Et cette branche est un petit peu en train de céder, et ça a des conséquences aussi bien du côté du contenu que du côté de son indépendance. Alors, justement, en parlant de, de cette presse en ligne, on voulait revenir sur le cas jeuxvideo.com. Donc en 2014, le site il a été racheté, donc, euh, comme beaucoup le savent, par Webedia, la société Webedia, qui a aussi. Euh, le site 750 grammes, Allociné et Pure People, par exemple. Euh, Webedia lui-même, d'ailleurs, est la propriété de Fimalac, qui est une holding qui appartient à, au milliardaire Marc Ladrette de la Charrière, qui s'est fait connaître euh, ces derniers temps. Et depuis ce rachat, bah, on sent quand même que la ligne éditoriale de JVC a, a pas mal changé, et peut-être pas vers euh, la vision du journaliste vidéo que vous défendez. On aurait euh, voulu avoir, en fait, euh, votre regard, qu'est-ce que vous pensez euh, de, de ce site, de, de ce qu'il devient, de là où il s'achemine, sachant que jeuxvideo.com à l'époque était le plus gros site de jeux vidéo en France, et il l'est toujours au en fait. Donc c'est vraiment euh, la source principale d'informations sur le jeu vidéo que les Français euh, des Français. Et donc euh, son cas ne peut pas être ignoré. Donc euh, quel est votre constat bon, J'ai parlé de site internet donc c'est mon tour. Euh, je voudrais commencer par préciser quelque chose qui me semble important de dire parce que j'ai pas l'impression qu'on va le redire dans ce débat euh, c'est ce qu'ils vont suggérer c'est qu'il ne faut pas non plus antagoniser euh, tous les autres sites en disant que nous on est les chevaliers blancs et qu'on est l'alternative et que tous les autres c'est tous des pourris euh, non, je, je voudrais être un peu plus subtil que ça euh, notamment euh, je pense qu'il y a des journalistes en, en France qui essayent individuellement ou collectivement de faire changer les choses ils sont parfois pas journalistes mais en tout cas il y a quand même une une force d'opposition qui essaie de se faire, et c'est pas parce qu'effectivement euh, un média part en sucette que tous les journalistes sont eux-mêmes euh, des gens qui n'ont plus aucune morale et qui ne souffrent pas individuellement de cette situation. Évidemment, je dis pas ça par hasard quand on parle de Gvideo.com. Je n'ai pas spécialement d'analyse à faire sur la situation. Moi, mon analyse perso, euh, si je dois la livrer, c'est de. J'ai l'impression qu'il y a des forces contraires au sein de cette société. Évidemment, il y a. Je ne les connais pas personnellement et je ne sais pas ce qu'ils valent humainement et professionnellement, mais je me permets de penser que ce c'est pas forcément des gens qui veulent la direction à laquelle va le site et qui tentent avec leurs armes et leurs voix de faire avancer les choses. À côté de ça, on a des forces commerciales, peut-être plus puissantes, avec un peu plus de pression, qui peuvent aller dans une direction différente et donner l'impression d'un site qui part dans une direction qui est publicitaire ou commerciale. Je ne sais pas quel est le terme le plus injurieux, mais euh, toujours est-il que, me concernant, je pense que c'est des, des superstructures où il y a beaucoup d'enjeux. De, beaucoup c'est un site qui a été acheté 90 millions d'euros. Et forcément, euh, demander à un site de faire de l'argent en 2017, parce que tout ce que je vous ai décrit dans, ma, dans mon intervention précédente concerne aussi jeuxvideo.com. Euh, je parlais de mon taux d'adblock, je ne suis pas certain que le leur soit inférieur au mien. Euh, ils ont les mêmes annonceurs qui leur tournent le dos. Ils ont les problèmes économiques de la dépendance à la publicité, donc euh, évidemment, quand on était acheté 90 millions d'euros, ce n'est pas la faute des journalistes, mais peut-être qu'indirectement, ils se retrouvent à payer le prix d'un achat qui était, euh, qui était valorisé de manière un peu excessive. Euh, maintenant, je n'ai pas spécialement, ni en tant qu'internaute, ni en tant que journaliste, envie de parler d'un autre site que le mien. Voilà. On peut peut-être... Ah, il faut l'allumer on veut peut peut-être dire un mot sur le, les rapports de force, entre guillemets, quelle l'audience de jeuxvideo.com par rapport à un GameCult ou un Gameblog, pour qu'on se rende compte de... Le... Bah, il faut retenir que jeuxvideo.com est non seulement le plus gros site de jeux vidéo euh, français, je crois que c'est même le plus gros européen, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et par rapport à GameCult, qui est pourtant un gros site, euh, qui, euh, qui professionnalise des journalistes depuis 17 ans, il doit faire entre 6 et 8 fois notre audience à peu près. Donc, c'est euh, pas qu'un peu plus gros, c'est un très très gros site. C'est un mastodonte, quoi. c'est vraiment le, le leader du secteur. Il s'appelle jeuxvideo.com. <rire> bon, moi je, je regrette toujours euh, dans ce genre de, de débat euh, que les si le sujet c'est Webedia et jeuxvideo.com, il, il vaudrait mieux inviter euh, Webedia et jeuxvideo.com. C'est plus... pas une question d'être fair play, c'est que c'est plus intéressant. Euh, donc, euh, bon. C'est sûr, c'est un secret pour personne, notamment à Canard PC. Euh, jeuxvideo.com c'est à peu près tout ce qu'on ne veut pas faire. C'est-à-dire de l'info euh, sur un modèle euh, entièrement gratuit, euh, qui est soumis à une course au clic parce que euh, la, la, la ressource principale, c'est la page vue euh, et, donc, euh, et donc la publicité. Euh, Est-ce que jeuxvideo.com est pire aujourd'hui qu'il y a deux ans ou il y a quatre ans honnêtement, très honnêtement, je suis incapable de vous le dire, j'en je, sais rien, je pense que dans ce site qui est donc un mastodonte, il y a eu des périodes, il y a eu des périodes où c'était franchement pas si mal que ça, malgré le, la structure qui elle-même me paraît à moi malsaine de, façon, de, de toute façon de, de base, il y a eu des périodes où c'était beaucoup moins bien, je pense qu'ils sont effectivement, comme dit Thomas, très très euh, vulnérables à la pression euh, marketing et financière euh, de leur direction et que les rachats successifs euh, rendent cette pression euh, assez importante. Euh, ils sont dans un groupe qui investit sur, le, sur les médias euh, internet et plus récemment sur euh, les youtubeurs, euh, l'e-sport, euh, sur un espèce de, de. Comment dire de paysages médiatiques qui se séparent de la presse au sens où tu l'entendais, c'est-à-dire euh, journaliste professionnel euh, rémunéré pour ça. Et, euh, et je ne sais pas comment euh, Jeux Vidéo Magazine euh, classique va trouver sa place maintenant. dedans euh, Voilà, j ai, j ai, honnêtement, je n'ai pas grand-chose à en dire. Je pense qu'effectivement, ils subissent de plein fouet la baisse des revenus publicitaires euh, de ce secteur. Le pari initial d'un site comme jeuxvideo.com c'est euh, le pari initial des gros magazines des années 90, et je pense notamment à PlayStation Magazine, qui a été à la fin des années 90, euh, un magazine qui vendait 200 000 exemplaires euh, à chaque numéro. C'est qu'à force d'avoir une audience monstrueuse, on finirait par attirer les annonceurs qui ne seraient pas les annonceurs du secteur. Et objectivement, si on regarde les choses froidement, il n'y a aucune raison que le jeu vidéo qui concerne des jeunes euh, ayant un pouvoir d'achat n'intéresse pas des marques comme euh, les sodas, les scooters, les chaussures de sport, les vêtements, etc. Donc le pari c'est que, euh, ayant atteint une forme de, de masse critique, euh, ces annonceurs vont venir naturellement, et c'est le pari du modèle euh, gratuit sur internet, c'était le pari de Gamecult aussi je suis sûr à sa création, c'est-à-dire qu'on va avoir Coca-Cola, on va avoir Adidas et ce modèle vertueux va faire qu'on va être libéré des pressions financières de notre propre sujet. Et qu'en ayant Adidas ou Coca-Cola, eh on peut critiquer le dernier FIFA, ça n'aura pas de conséquence puisque de toute façon on vendra des scooters Peugeot à la place de vendre des jeux de foot. Ça n'a jamais été le cas. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, sans doute une question d'image du jeu vidéo, sans doute une question aussi de, des supports médias qui n'ont pas su euh, avoir, tant sur la presse papier que sur la presse internet, une, une qualité ou euh, une forme qui plaise à ces annonceurs de la presse généraliste. Ça aurait été la planche de salut pour un jeu vidéo.com euh, ou pour un culte sur un modèle uniquement, euh, uniquement publicitaire. Euh, c'est un échec constant de cette industrie qui n'a jamais réussi à attirer ces annonceurs-là. Euh, voilà, je, je pense que c'est lié à, à l'image du jeu vidéo, je ne vois pas d'autres explications. Oui, oh, je suis d'accord. <rire> Simplement, c'est vrai que la difficulté aujourd'hui pour un grand groupe, en fait le, le phénomène, il y, a, il y a un terme qui caractérise la crise de la presse jeu vidéo, euh, je vous invite à, à le retenir parce que je pense qu'on va beaucoup l'entendre dans les prochaines années, c'est ce qu'on appelle la démonétisation. C'est-à-dire qu'effectivement, bah, une page fait beaucoup moins d'audience qu'avant, et donc à audience égale, on perd de l'argent, là on en gagnait avant. Et donc en fait, le, ce qui va caractériser un, un média en mauvaise santé, ce n'est pas tellement sa capacité à licencier les journalistes, ni à faire du mauvais contenu, ni à vendre son âme, c'est faire un peu tout ça à la fois, c'est-à-dire euh, essayer de se maintenir dans une course à l'audience, non plus pour atteindre le premier objectif qui était, comme le disait Yvan, de, de sortir de son secteur captif et d'atteindre des annonceurs, qui n'ont pas vraiment d'intérêt à regarder les notes des jeux, mais plutôt effectivement juste à maintenir un niveau de rentabilité, un niveau de chiffre d'affaires. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il euh, y a de l'optimisation. Aujourd'hui, on a un outil sur les sites internet qui s'appelle Google Analytics par exemple. C'est une différence majeure et fondamentale qui peut expliquer une différence de qualité entre la presse, magazine, papier et certains sites de jeux vidéo. C'est que nous, on a une audience qui est individualisée à l'article. Chaque article fait une audience et chaque article a un le journaliste qui l'a écrit, on sait combien on le paye. Et cette audience, on l'entend réel, on n'attend pas la fin du mois, on n'attend pas la fin du trimestre pour relever les compteurs. J'imagine que chez Canard PC, dans la presse papier, il y a une inertie entre la vente et le retour de chiffres de vente. Nous, on entend réel, on est branché là-dessus. Il y a une forme d'intoxication à cette espèce de course à l'audience et qu'on s'est aperçu que finalement, s'il fallait faire de l'audience, on allait faire de l'optimisation, un petit peu comme les experts SEO font de l'optimisation pour le référencement sur Internet. Là, on va demander aux journalistes d'optimiser leurs articles. Donc d'abord, ça va être les titres. Après, ça va être les sujets. Après, ça va être la forme de l'article. Et on va essayer un petit peu de les mettre dans une compétition où un bon article, c'est un article lu. Et c'est vrai que pour moi, le vrai cancer de mon métier, je ne parle pas de la presse, je parle du journalisme en général c'est d'avoir individualisé la performance à l'article. C'est comme si Yvan, je ne sais pas si c'est possible, j'imagine que non, était capable de dire que telle page a fait plus d'audience qu'une autre et se mettre à arracher cette même page en disant de toute façon, voilà, celle là, me rapporte moins qu'une autre. Du coup, je vais doubler le nombre de pages qui est rentable pour supprimer finalement tout ce qui fait la richesse du jeu vidéo, mais qui malheureusement, pour tout un tas de raisons, il s'agit des petits jeux, il s'agit de problématiques juridiques, économiques, des articles qui peuvent être plus sur de l'enquête ou ce genre de choses, on va les éradiquer parce que le modèle économique de la gratuité fait qu'une enquête de fond fera nécessairement moins d'audience qu'un trailer, ou qu'une bande-annonce, pardon, euh, du prochain FIFA ou du prochain Call of Duty. Et donc en fait, à partir du moment où on a donné le pouvoir aux journalistes de surveiller de manière quotidienne, de manière permanente, leur audience, et je sais qu'il existe des rédactions, j'en ai vu, où Google Analytics, cet outil, est ouvert en temps réel dans les rédactions, c'est-à-dire qu'on voit l'audience en temps réel à l'instant T, on a finalement asservi les journalistes, on les a mis dans une sorte de compétition qui consiste à dire, faites de l'audience pour rapporter à votre régie un volume d'inventaire publicitaire suffisant pour payer votre salaire. Et cette espèce de cycle est en train de s'aggraver, parce que plus on va mettre de pub, plus il y aura de blocs et plus il faudra servir à son modèle économique des inventaires. Et c'est pour ça, à mon avis, lorsqu'on va parler de problèmes d'indépendance et de qualité, ce qui va caractériser, selon moi, la vraie crise de notre métier, c'est n'est pas euh, un magazine qui ferme malheureusement, ce n'est pas simplement des journalistes qu'on va virer. C'est vraiment la manifestation de ce modèle-là et cette envie de ne plus traiter les sujets qui sont pas populaires et, que, et qui font que par exemple, je vais vous donner un exemple très concret, vous avez tous remarqué ça j'imagine, quand un Pokémon Go va sortir avec dans son sillage énormément de, de buzz, de joueurs, de, de faits divers à la con, on a appris qu'un mec euh, s'était fait euh, je sais pas quoi arrêter dans un cimetière, en fait, les sites de jeux vidéo vont complètement jeter, euh, je vais prendre un terme de presse-papier, leur chemin de fer, en disant, voilà, aujourd'hui, on ne parle pas de jeux vidéo, on parle de Pokémon Go parce que ça clique. Et parce qu'il faut être là sur ce mot-clé, parce que ce mot-clé seul nous rapportera 5 à 10 fois plus que n'importe quel autre sujet. Et ça, pour moi, c'est vraiment cancérigène. Et, et je crois que le modèle économique gratuit, je parle vraiment pour ce que moi je, je maîtrise et je connais, est en train de nous entraîner dans cette espèce de de fuite en avant complètement insensé. Et je crois que jeuxvideo.com au même titre que tous les autres, et j'inclus Gamecult, est intoxiqué et malade de ce, de ce phénomène-là. Et il faut le solutionner, parce que sinon on n'aura que des sites qui sont lus par les gens qui n'ont pas vraiment d'attachement aux marques. Ils vont juste cliquer sur Twitter ou sur Google, ils vont honorer, ils vont repartir. Et pour moi, ça c'est vraiment la, la mort de mon métier. Merci. Euh, on a parlé un peu, non euh, par l'intermédiaire de WebMedia, mais des structures de propriété des différents médias et titres de presse, jeux vidéo. Je pense que c'est intéressant que vous expliquiez l'un et l'autre euh, quelles sont vos propres structures de propriété, c'est-à-dire pour poser la question plus grossièrement à qui vous appartenez. Euh, on a eu un peu une discussion avec toi Yvon avant que le débat ne commence et je pense que c'est intéressant de revenir sur ton expérience euh, passée. Euh, ce que tu m'expliquais tout à l'heure hein, avec les relations qu'il peut y avoir entre un groupe qui possède un titre de presse euh, jeu vidéo en l'occurrence et les pressions ou l'absence de pression euh, qu'il peut y avoir euh, aussi, donc euh, souvent on a dans le, une idée reçue mais qui est aussi étayée par certains exemples euh, c'est que quand on appartient à un titre enfin euh, un groupe pardon, euh, quel qu'il soit euh, et qu'on ait un titre de presse on subit des pressions pour faire tel et tel contenu etc. Euh, mais semble-t-il c'est pas toujours le cas donc je pense c'est intéressant de nuancer les choses et que tu expliques euh, ce dont on parlait tout à l'heure avant que le débat ne commence et donc euh, voilà ça c'est la deuxième chose et la première chose donc est-ce que vous voulez bien expliquer comment vous fonctionnez en matière de structure de propriété à qui vous appartenez peut-être on commence par toi Yvan Bon la propriété c'est assez simple donc comme je disais en 2003 cinq journalistes euh, se sont réunis pour fonder une société qui s'appelle euh, Presse Non-Stop qui, qui est dite euh, Canard PC euh, Aujourd'hui, 70% des parts de la société sont toujours détenues par ces cinq journalistes, dont trois sont encore en activité dans la société. Donc, euh, Press no Stop est une société qui est euh, euh, entièrement, quasi, euh, enfin, disons majoritairement possédée par ses dirigeants, qui sont, euh, dont je fais partie, qui sont des journalistes à la base. Euh, on a fait entrer en 2006 deux actionnaires extérieurs, parce que d'une part la boîte était en difficulté euh, financière, on avait du mal à trouver le point d'équilibre avec le journal, donc on avait besoin de trésorerie comme souvent les, les petites structures pour atteindre le point d'équilibre qu'on voyait venir, euh, mais aussi parce qu'on avait... Euh, besoin de conseils en tant qu'entrepreneur. Nous, on était journalistes, on n'avait jamais créé de société, personne n'avait cette expérience sur les cinq de départ. Euh, et il est arrivé un moment où euh, on avait besoin d'un regard extérieur et d'une aide pour euh, savoir euh, où aller, comment faire, etc. Donc à ce moment-là, deux actionnaires sont arrivés qui nous ont dépanné financièrement sur euh, cette période qui était compliquée et qui nous ont surtout euh, beaucoup aidé intellectuellement et du point de vue pratique du business. Ces actionnaires sont connus, il s'agit d'une part d'une un, société qui s'appelle Gandhi, qui est un registrat internet, c'est-à-dire un vendeur de de domaines sur internet, et d'autre part d'une société d'e-commerce e qui s'appelle Domicis, et dont la principale marque est un site qui s'appelle Matériel.net. Donc, euh, rien à voir avec le jeu vidéo, mais euh, quand même euh, un peu à voir avec le matériel informatique. Euh, dans les deux cas, euh, ce sont des gens qui sont des spécialistes d'Internet, parce qu'en 2006, on s'est dit, bon, quand même, le papier, c'est bien, mais il nous faudrait des gens qui ont un peu de <rire> qui ont un peu de connaissance de ce qui se passe du monde autour. Bon, on n'en a rien fait pendant 10 ans, hein, mais <rire> on a fini par lancer un site. Donc voilà, pour la structure de propriété, c'est ça. Euh... C'est assez différent effectivement de, de l'expérience de Thomas qui est passé de, de propriétaire en propriétaire. Euh, moi, je viens d'un. Avant cette expérience de Canard PC, je viens d'un magazine qui s'appelait Joystick et qui était possédé par euh, le groupe euh, Hachette-Philippe-Aki à l'époque, devenu depuis euh, la Lagardère Active, qui était donc euh, à la fin des années 90 un grand groupe de presse dans lequel cohabitaient elle, Paris Match, euh, le journal du dimanche, pour citer quelques marques euh, glorieuses. Ils avaient aussi euh, hérité d'une fusion, puisque Hachette-Philippaki, c'était la fusion entre Hachette et, Phil et Philippaki Presse. Ils avaient hérité aussi d'un certain nombre de journaux un petit peu atypiques. Ils avaient Tennis Magazine, ils avaient euh, je ne sais plus quoi d'autre, dont nous, un, un petit pôle euh, high-tech où il y avait trois journaux, trois journaux de jeux vidéo. Joystick, Joypad et PlayStation Magazine. Euh, je, je fais un petit retour en arrière pour, euh, juste pour abattre quelques clichés sur le fait que appartenir à un grand groupe, c'est pas forcément synonyme de, de pression perpétuelle. En l'occurrence, nous, nous étions dans un groupe qui ne comprenait absolument rien à ce qu'on faisait. Rien du tout. La seule chose qu'ils voyaient, c'est qu'à la fin de l'année, euh, il y avait des bénéfices qui rentraient. Et donc, euh, ils ont eu la sagesse à l'époque de dire « on n'y comprend rien ». Ça ramène de l'argent, laissons les faire. Et c'est ce effectivement ce qu'ils ont fait. Donc c'était un peu le meilleur des mondes. C'est-à-dire qu'on était dans une presse qui était de facto indépendante, avec les moyens et la sécurité d'un énorme groupe, y compris pour, le, pour les statuts des salariés, c'est-à-dire comité d'entreprise, syndicats, syndicat, enfin, tous les bénéfices d'un très gros groupe que nous ne connaissons plus aujourd'hui. Euh, pour vous donner un exemple sur les, sur les revenus publicitaires c'est une anecdote euh, réelle que m'a raconté un euh, de mes chefs à l'époque euh, quand il a été nommé rédacteur en chef euh, de Justic euh, les, les éditeurs de jeux vidéo euh, de l'époque étaient très très mécontents parce qu'il avait la réputation euh, dans la rédaction d'être euh, un individu euh, très, très abrupt et peu, euh, et peu enclin à tergiverser. donc euh, un certain nombre d'éditeurs du jeu vidéo euh, sont allés euh, directement voir la direction du, du journal Hachette pour dire « Bon ben voilà, on est trois, si ce type-là devient rédacteur en chef de joystick, il n'y a plus aucun budget publicitaire de nos trois autres sociétés euh, sur l'année qui vient. » Donc, le, le malheureux directeur de Hachette qui était responsable administrativement de nos journaux mais qui ne savait absolument pas ce qui s'est déroulé euh, a consulté euh, le, en disant « qu'est-ce qui se passe Pourquoi ces gens viennent me voir ?» Donc on lui a fait quelques explications et là il a, il a regardé ses livres de compte et il s'est rendu compte que le, le budget publicitaire de ces trois éditeurs à l'année conjuguée équivalait à peine à une campagne de publicité pour elle, magazine, dont il avait aussi la charge administrative, sans rien comprendre particulièrement au magazine féminin. Donc il a fait « ok, tant pis, on va se passer deux ». Et voilà comment se règle une tentative de, de, de pression commerciale dans un grand groupe quand les choses sont, euh, sont saines et se passent correctement. Ça pourrait aussi euh, tourner à l'horreur euh, dans, dans une autre ambiance. C'est pas le simple fait d'appartenir à un énorme groupe qui, qui rend euh, la pression euh, plus néfaste. Ça dépend vraiment beaucoup de la structure et, et comment ça se passe à l'intérieur. Inversement, à arrivé à un moment, ce grand groupe a vu que les bénéfices qui retiraient du jeu vidéo diminuaient. Il a vu euh, l'émergence des sites internet, dont Gamecult, et il s'est dit, oulala, là là, c'est plus tellement un secteur d'avenir, vendons euh, ces petits sauvageons euh, dont on ne comprend rien avant que, avant que ça nous coûte de l'argent. Et euh, du jour au lendemain, quasiment, euh, les trois journaux ont été vendus euh, aux principales concurrents sur le secteur qui était un groupe anglais qui éditait des journaux de jeux vidéo qu'on connaissait bien, dont on savait que les méthodes étaient absolument incompatibles avec la façon dont nous, on estimait devoir faire notre travail, et c'est pour ça que nous sommes partis et que nous avons fondu, fondé euh, Calarpassé. Donc voilà, les deux faces d'une même pièce. Hein. Euh, tant, que, tant que ça va, ça va très bien, quand ça va plus, c'est plus compliqué. Mais ça, rien de nouveau, quand on est une petite boîte et que ça ne va pas, tout devient très compliqué. <rire> Aussi, la pression, euh, elle est économique de toute façon. Hein. Si, euh, c'est pour ça qu'un média, euh, on, on peut gloser sur euh, les influences, les, les tentatives de pression, mais la vérité c'est que si vous ne gagnez pas d'argent, vous êtes vulnérable à absolument n'importe quel accident et n'importe quelle pression. Sauf à dire, euh, euh, bah, c'est comme ça ou j'arrête et je fais autre chose. Ce qui est une décision qui est difficile à prendre pour soi-même et très difficile à prendre quand il y a plusieurs salariés qui en dépendent. Voilà. Alors, me concernant et concernant Gamekult, évidemment, la, la, le, le profil est différent puisque nous, on a été rachetés et revendus plusieurs fois. Alors aujourd'hui, c'est assez rigolo de dire que notre actionnaire, c'était f 1 euh, puisque, bon, dans les faits, ce pas tout à fait aussi, aussi simple que ça. En fait, on a été revendu par, par CBS euh, à un petit groupe français, une boîte qui était quatre fois plus petite que celle dans laquelle on était la veille, qui s'appelle Cup Interactive et qui est encore aujourd'hui notre éditeur. Cet éditeur a vendu sa majorité à un autre groupe internet, qui s'appelle New Web, qui est lui-même l'émanation d'un groupe qui fait de la prod audiovisuelle, Plus Belle la Vie, Braco, Le Journal du Hard, enfin voilà, que des belles fictions, et euh, qui donc s'appelle lui Newen, N, voilà, et qui est beaucoup plus gros, que je ne connais pas personnellement, je ne les ai jamais vus de ma vie. Et ce groupe a vendu sa majorité il y a un an, un an et demi, je crois, à TF1. Donc en fait, techniquement, Gamecube, j'imagine appartient à TF1, je ne les ai jamais vus, ils m'ont jamais vu, je ne sais pas s'ils savent que j'existe, euh, mais en tout cas, voilà, dans les faits, euh, dans le, les poupées russes, à un moment, on doit apparaître dans les livres de compte de TF1. Euh, évidemment, et j'ai même envie de dire heureusement, euh, je ne vois pas ni le bien ni le mal euh, de leur appartenir, dans la mesure où je pense qu'on travaille complètement en indifférence l'un avec l'autre. C'est-à-dire que mes patrons d'avant sont mes patrons d'aujourd'hui, mes moyens d'avant sont mes moyens d'aujourd'hui, peut-être même inférieurs encore. Et euh, les locaux, euh, là on a déménagé récemment dans le quartier euh, mais on reste avec les mêmes personnes et on travaille de la même façon qu'avant. Euh, et d'ailleurs ça me permet de transitionner sur un point assez intéressant que disait Yvan, sais, qui est souvent assez, assez survolé, c'est que les médias riches ne sont pas forcément les plus, euh, les plus perfides en fait. Euh, je pense qu'il n'y a rien de plus dangereux pour l'indépendance d'un journaliste que de le mettre au bord du gouffre et je peux vous garantir que dans ma situation, euh, je suis un jeune rédacteur en chef, ça fait trois ans que je suis dans le poste, j'ai connu une boîte beaucoup plus petite que celle dans laquelle je suis. Et je peux vous garantir qu'en matière de pression, qu'en matière de réunions embarrassantes, qu'en matière de menaces, de chantage, d'insinuations, d'intimidation, c'était bien pire quand on était pauvre que quand on a maintenant une boîte qui est un peu plus grande aujourd'hui qui s'appelle New Web. Et c'est vrai que euh, moi, les pressions, je les ai toujours connues. C'est vrai qu'on a toujours connu sur, sur Gamecube des pressions, des budgets pubs qui sautent, du chantage à la note puisqu'on note nos jeux. Encore aujourd'hui, encore ce trimestre, encore ce mois-ci, ça arrive. Euh, mais c'est vrai que euh, la façon de travailler aujourd'hui euh, dans laquelle on est à, à Gamecube, on est plus considéré comme des incubateurs. C'est-à-dire qu'en fait, on, on travaille dans des incubateurs, c'est-à-dire qu'ils nous laissent la totalité de la souveraineté euh, des décisions euh, éditoriales et économiques, seulement à nous d'en assumer les conséquences. C'est pour ça que lorsqu'on a vu le changement euh, on va dire, de température dans l'écosystème de la presse jeux vidéo, et qu'on a commencé à récupérer un peu de moyens, on s'est dit qu'il fallait trouver non pas des solutions journalistiques, parce qu'encore une fois c'est facile de dire non, c'est facile de dire merde, il fallait trouver une solution économique à ce qu'on voulait faire et à ce qu'on acceptait de faire. Ou je dirais plutôt trouver une alternative à un modèle économique qui nous pousserait à faire des choses qu'on ne voulait pas faire. Et c'est vrai que euh, moi j'ai l'impression aujourd'hui de travailler euh, en totale autonomie, mais à ça, il y a aussi des conséquences qui peuvent être assez difficiles et assez, euh, assez malheureuses. C'est-à-dire que si jamais j'ai le malheur de me rater, si euh, je rate, euh, non pas de l'audience, mais euh, je rate des trimestres financiers, je ne fais pas mon année, je perds de l'argent, euh, bah, il va falloir aussi euh, en assumer les conséquences. Et donc c'est une liberté qui a un prix. Euh, mais nous, on a décidé de l'assumer. On a dit aussi euh, à nos dirigeants lorsqu'ils nous ont récupérés, on ne vient pas avec un idéalisme, parce qu'évidemment, encore une fois, je vous ai déjà dit tout à l'heure, mais moi je peux être une tête de con, je peux être Thomas Cusso de Gamecult, Yvan Godet de Canard PC, on peut s'appeler comme on veut, on peut avoir l'attitude qu'on veut, au final un actionnaire qui a envie de nous écraser du pouce, il finira par nous écraser du pouce. Et il n'y a rien de plus dangereux justement que d'affamer des gens en leur disant juste on veut pas faire. Donc nous on s'est dit dès le départ, on ne va pas finir simplement broyé par un actionnaire qui en aura le cul de ses journalistes, idéalistes, plein, plein d'éthiques, plein de principes euh, qui sont en train de nous appauvrir. Et donc on s'est mis en quête d'un modèle économique qui était compatible avec ce que nous on voulait faire et qui était surtout euh, une façon de se préserver de ce qu'on ne voulait pas faire. Donc aujourd'hui on travaille de manière euh, indépendante, j'ai envie de dire, dans l'opérationnel, encore que bah, du coup, non, on a, je ne suis pas fondateur ni euh, actionnaire majoritaire de ma société, euh, mais dans les faits, on, on est indépendant et, et, et je pense même peut-être plus qu'avant, en tout cas peut-être plus qu'à certaines années, où 100% de notre chiffre d'affaires venait d'un modèle qui dépendait, qui dépendait uniquement de notre audience et notre capacité à, à faire du clic. Donc c'est pour ça que, comme le disait Yvan assez justement, ce n'est pas la taille de la boîte qui, qui permet simplement de déterminer notre, notre niveau d'indépendance. Bien au contraire. Merci. Euh, moi j'aurais une question par rapport à la publicité. Euh, dont vous vivez partiellement euh, l'un et l'autre, vous allez détailler ça. Euh, on en a parlé un peu en filigrane, mais en 2014, on racontait sur Acremed les mésaventures du groupe Mer7, qui est donc un, groupe, euh, un éditeur de presse jeux vidéo qui a été mis en liquidation judiciaire en 2012, euh, et qui ne se privait pas manifestement, sinon de relayer, au moins de laisser faire, les pressions parfois de certains éditeurs de jeux vidéo euh, qui étaient mécontents de tel ou tel article. Euh, pour euh, des pressions qui consistaient en fait à de temps en temps ou parfois à supprimer l'ensemble des publicités euh, suite à une mauvaise critique ou un article qui leur déplaise. C'est arrivé à Cult. Euh, c'est ce qu'on racontait sur Acrimed en novembre 2012, donc c'était Gaël Fouquet qui racontait ça à l'époque, qui était rédacteur en chef du Cult et qui racontait que Sony a, a, avait décidé à l'époque de supprimer l'ensemble de ses publicités suite à une mauvaise critique. <rire> Par rapport à ce type d'événement, enfin cette, cette question de la publicité, euh, Thomas Cusso, vous disait en janvier 2016 qu'elle rapporte par ailleurs beaucoup moins aujourd'hui qu'hier. C'est-à-dire qu'il faut faire plus de trafic pour avoir le même gain publicitaire, voire beaucoup plus de trafic. Vous deux, l'un et l'autre, comment vous vous situez par rapport à ça C'est-à-dire, est-ce que donc vous avez diverses sources de revenus, de l'abonnement, alors pour le Canard PC, vous avez aussi de l'achat en kiosque. Euh, et de la publicité et aussi de l'affiliation, donc vous allez expliquer ça. Comment vous vivez avec cette problématique Est-ce qu'à terme, votre volonté, c'est de vous passer de la publicité complètement ou au moins très largement Et euh, voilà, comment vous voyez ça de manière générale Est-ce est que vous avez des objectifs par rapport à ça Et euh, comment vous voyez les choses Alors, à Canard PC, euh, dans le magazine, il y a de la publicité. Euh... Le, sur le chiffre d'affaires annuel, la pub pour Press Non Stop représente euh, moins de 15% du, du chiffre d'affaires. Euh, je ne sais pas les chiffres précis pour 2016, mais je pense que ça va être encore moins... Euh, ça va être plutôt proche de 12 euh, en 2016. Euh, alors, il y, y a plusieurs raisons à ça. Euh, la, la première, la plus idiote, mais celle à laquelle on ne pense pas forcément, c'est que sur les cinq fondateurs en 2003, euh, C'était cinq journalistes, aucun d'entre nous euh, n'était commercial, ne savait vendre de la pub. Et donc, euh, quand on a créé la société, on s'est dit euh, euh, nous, on ne sait pas faire, et on ne peut pas faire en sorte que l'avenir de cette société que nous créons euh, dépende d'un truc extérieur qu'on ne maîtrise pas. Donc, euh, le modèle, à la base, déjà, dépendait très peu de la publicité, simplement parce que ce n'était pas une de nos compétences. Voilà. c'est aussi comme ça qu'on fond une boîte, c'est en sachant euh, quelles sont vos compétences et, euh, et, et où on va. Euh... C'est vrai aussi qu'aujourd'hui, euh, c'est un choix dans le Canard PC d'avoir de, de, un quota maximal de pages. C'est-à-dire qu'à l'année, on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait jamais plus de 10% de la pagination qui soit consacrée à la publicité. Bon, c'est à la fois idéologique et aussi euh, simplement un, un intérêt bien compris parce qu'on estime que nos lecteurs euh, n'apprécieraient pas que ça, que, ça, que ça se voit trop, que ça dépasse trop. Donc euh, on s'auto-limite euh, de façon à garder un modèle un, euh, un peu qui tient la route de ce point de vue-là et qui ne soit pas, euh, comment dire qui ne soit pas désagréable pour le lecteur parce qu'il paye son journal Donc, euh, pourquoi on a de la publicité tout court parce qu'après tout on pourrait aussi nous poser la question si c'est que 15% pourquoi vous ne pouvez pas vous en passer euh, parce que ne pas, ne pas accepter de pub aujourd'hui dans l'état actuel du chiffre d'affaires de la pub ça reviendrait pour Canard PC à augmenter le prix de vente d'environ 1,50€ à 2€. Je n'ai pas fait le calcul exact, mais la dernière fois qu'on avait regardé, c'était dans cet endroit là Sachant que le journal vaut 5 5€ aujourd'hui, ça le ferait passer à 6,50€ ou 7 7€, ce que nous estimons être totalement dissuasif. Donc, euh, économiquement, ce n'est pas possible. Voilà. Euh, on essaye, donc, à l'ARPC, d'avoir euh, le moins de pubs possible qui concerne directement le jeu vidéo. La plupart de nos annonceurs sont des magasins en ligne ou des vendeurs de matériel informatique, ce qui n'est pas directement le sujet du journal. Bon, C'est à la fois un choix et aussi une nécessité du marché, puisque ce sont aussi les annonceurs qui ont le plus gros budget, les budgets jeux vidéo, comme, comme Thomas vous l'a expliqué, est en forte diminution. Mais c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis très longtemps. En revanche, effectivement, on a sorti aujourd'hui une version web du journal qui est uniquement sur abonnement, sans publicité du tout. Euh, parce qu'on ne croit pas au modèle de la pub sur le, sur le web. Ce serait assez long et ça ferait, ça ferait l'objet d'une discussion différente. Mais je pense aussi que le, le malentendu entre, entre la... La publicité et le, contenu, euh, et le contenu web vient du fait que la publicité est incroyablement stupide sur Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, la communication commerciale se limite à un, à un rapport de clic, euh, alors que la communication, n'importe quel étudiant en com, euh, vous le direz, ça peut remplir plusieurs objectifs, c'est pas uniquement pour vendre un produit, c'est aussi pour construire une image, c'est pour faire connaître une marque, et tout ça, ça ne se réduit pas à des clics. C'est aussi une image de marque, et je pense que la publicité sur la presse magazine papier a encore une carte à jouer de ce point de vue-là, en essayant de convaincre les annonceurs que, certes, on ne peut pas cliquer sur une page papier, mais par contre, on construit l'image d'une marque, on se présente, sans gêner le lecteur par un truc qui clignote, et on se rend sympathique, et c'est tout à l'intérêt de l'annonceur s'il le comprend bien. Euh... Donc voilà, l'objectif n'est pas de se passer particulièrement de la publicité, l'objectif est d'être dans une structure où euh, la publicité ne peut pas nous nuire. Euh, Aujourd'hui, ce qui est compliqué dans le jeu vidéo, c'est qu'il y a six annonceurs principaux en tout et pour tout. Il y a trois constructeurs de consoles Sony, Nintendo, Microsoft, et il y a trois gros éditeurs indépendants qui ne sont pas constructeurs, parce que les constructeurs sont aussi éditeurs. C'est Activision, Electronic Arts et Ubisoft, pour simplifier. Euh, ces six, ces six annonceurs-là euh, doivent représenter euh, combien du budget annuel Les deux tiers. Sur GameCult euh, Non, euh, d'une manière générale. Je ne pourrais pas donner euh, une estimation dans l'autre, mais en fait, par exemple, c est, c est les, les, les plus gros ne sont pas ceux qui annoncent aujourd'hui, justement. C'est ça ouais. qui est intéressant. Ouais, c'est qu'ils ont aujourd'hui, euh, après, bon, c'est un sujet qui est, qui est parallèle, je vais prendre la parole, mais c'est vrai que aujourd'hui, des gros éditeurs. C'est aussi ça qui a changé, c'est qu'en fait, tu parlais donc de Sony, Microsoft, Nintendo et, et les trois euh, indépendants, tiers. Euh, certains d'entre eux, euh, alors je suis pas au fait de tout ce qui se vend en pub parce que c'est pas mon métier, mais je crois savoir que certains d'entre eux ont pris la décision aussi de ne plus faire de presse P et d'aller directement sur la publicité Facebook par exemple. Donc ils ont le droit, hein, c'est pas nos pubs, c'est les leurs, mais en l'occurrence, il y a aussi ce, ce phénomène de dérivation. Et aujourd'hui, en fait, euh, si je peux me permettre juste de, de corriger un, un point, c'est qu'en fait les budgets, en tout cas chez moi, sont plutôt euh, mille fois un euro qu'une fois mille euros. Tu vois ce que je veux dire C'est un, un émiettement justement de, du budget qui rend aussi le métier de commercial, j'imagine, plus difficile puisqu'on n'a plus un guichet mais 400 qui vont se filer euh, le tiers ou le, ou le cinquième de ce qu'un annonceur donnait avant. Voilà. Donc c'était vrai il y a quelques années, euh, c est, c est six, ces six donneurs d'ordre-là euh, représentaient euh, Environ deux tiers du, du chiffre d'affaires. C'est plus vrai aujourd'hui, aussi bien sur la presse-papier que visiblement sur la presse web. Euh, ça veut dire concrètement que quand on est un média dans cette situation, il y a six personnes en France euh, avec qui on ne peut pas se fâcher, sauf à perdre immédiatement 10% du budget. C'est une situation parfaitement invivable. Alors moi, j'ai toujours dit, que, et je maintiens, que c'est le droit absolu d'un annonceur de, de retirer ses pubs, ou de ne pas annoncer dans un média. Moi, on, on a, euh, comme tous les médias, été euh, victime entre guillemets, de fâcheries, et donc euh, d'annonceurs qui refusent d'annoncer, qui retirent leur campagne. On n'en a jamais, jamais fait la publicité. Ce n'est pas, euh, pas pour une question de secret, c'est simplement parce que voilà, c'est leur droit, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je ne reprocherai jamais à un éditeur de retirer ses pubs, ni même d'essayer d'influencer des articles. Il aurait tort de ne pas essayer. Ce que je reproche, par contre, c'est aux autres de se laisser faire, ou même de se mettre structurellement dans la position d'être en faiblesse par rapport à ce genre de démarche. C'est ça le problème. C'est pas tant euh, un commercial, c'est un commercial. Euh, il va, que ce soit pour acheter de l'espace publicitaire ou pour en vendre, il va essayer d'obtenir le, le meilleur prix, euh, il va essayer d'obtenir des avantages supplémentaires. C'est son job, voilà, c'est comme ça. C'est à nous médias, à nous journalistes, de ne pas être dans une position structurelle où on est vulnérable par rapport à ce genre de démarche, de façon à ce que, eh ben, dans ce jeu de pouvoir et de relations, chacun ait sa place et, et sache quelle est la place de l'autre et quelle est sa position. Donc voilà, c'est ce qu'on a essayé de construire à Canard PC. C'est une liberté euh, qui, est, qui a un coût euh, très clair, hein. c'est-à-dire que voilà, c'est un journal qui n'a pas des gros moyens, qui, qui vit euh, ou qui vivote euh, suivant les périodes. mais euh, d'un autre côté, on a des ressources assez assez stables et effectivement, on n'est pas susceptible de se prendre ce genre de, de coup de pression ou en tout cas, si on les prend, et bien, ils font partie des pertes et profits et ils, ils n'affectent pas la, la, la structure. Alors, c'est vrai que la. GameCult a toujours eu de la publicité puisqu'on a, on a toujours été gratuit. Donc On a eu 100% de la publicité en chiffre d'affaires pendant je crois 14 ans, 13 ans. Donc C'était quand même quelque chose d'assez important. Et, euh, et c'est vrai que, à titre personnel, je ne suis pas foncièrement opposé à la publicité. Pour moi, la règle, c'est la publicité elle doit rester à sa place et elle doit s'appeler publicité. Pas un contenu sponsor, pas un contenu partenaire pas proposé par publicité, c'est son nom. C'est pas moche, c'est son nom. Et pour moi aujourd'hui, ce qui caractérise une dérive publicitaire, c'est qu'on base la valeur d'une publicité sur son indifférenciation avec le contenu. On va le glisser, sur mes publicités on essaie de le planquer en bas de l'article, et en fait finalement le but c'est que le type ait cliqué sans vraiment s'apercevoir que c'était de la pub. Après tout il a cliqué, il a fait son travail, si après il est un peu écuré, il a envie de se faire vomir, tant pis. Voilà, l'argent est passé. La dépendance à la publicité, pour moi, elle me pose un problème, non pas dans les relations de conflit d'intérêts un peu caricaturées de l'annonceur qui va nous tordre le bras. Je peux vous confirmer qu'on a été blacklisté bien après l'histoire de 2012, et qu'on l'est encore aujourd'hui. Des annonceurs qui nous expliquent qu'on est trop méchant, que de toute façon, sur Gamecult, on va se prendre une tôle, que de toute façon, même si on aime un jeu, on lui mettra une note qui sera considérée comme mauvaise par la direction américaine de l'éditeur et qui finalement, voilà, pourquoi s'emmerder à reporter une note qui est intraduisible alors qu'on pourrait arroser le voisin ou essayer de s'arranger avec un copain à côté. Moi, mon travail, ça va simplement consister à réduire la part de publicité dans le chiffre d'affaires de GameCult. C'est-à-dire en fait de la remettre à sa place. Aujourd'hui, je considère que c'est dangereux d'avoir toute mon économie qui repose sur un business que je maîtrise pas et qui n'est pas basé sur mes propres compétences et sur la propre qualité des journalistes qui travaillent pour moi. Je vais prendre un exemple très clair d'une dépendance de GameCult à la publicité. Je n'ai pas joué au con, on est dépendant de la pub. Sur un point très particulier, et qui est assez marquant et qui, moi, personnellement, m'a marqué, et qui va vous faire comprendre pourquoi c'est dangereux. Il y a deux ans, on fêtait nos 15 ans. C'était une super année pour GameCult. On avait recruté des journalistes, ça se passait plutôt bien, on avait des projets, toujours hein, je vous rassure euh, Voilà, c'était une année qu'on a, on a terminé sur une note plutôt positive mais la publicité dans ce, à ce moment là, dans cette année là elle, donc la, la publicité j'entends la régie publicitaire et, euh, et plus globalement le marché publicitaire s'est cassé la gueule, plus encore que l'année précédente alors j'ai plus le chiffre en tête mais je crois que tu, tu donnais tout à l'heure un, un chiffre qui ne doit pas être loin de la vérité le marché s'est effondré j'ai licencié deux journalistes je ne suis pas fier, mais je ne peux pas me dire indépendant de la publicité puisque connaissant elle une crise, elle a importé ou elle a exporté ses morts chez moi. C'est-à-dire que moi j'avais fait une bonne année, j'étais content, on se faisait des tapes dans le dos, on avait fait des beaux projets, des beaux contenus, on avait lancé Gamecube Premium, qui avait été un, une énorme bouée de sauvetage aussi, donc on ne pensait pas finalement finir l'année en virant des gens. Et je me suis retrouvé à virer des gens. Parce que finalement on se rendait compte que si on ne le faisait pas, on partait dans le mur, et c'était tout le site qu'on mettait en péril. Donc là c'est un exemple typique, non pas du schéma éculé et très largement fantasmé du journaliste qui se fait écrire son article par son annonceur, même si ça arrive, et même si ça arrive parfois plus près de chez soi qu'on l'imagine. Moi ça, ça, ça arrive tous les jours, hein, qu'on essaye plus ou moins insidieusement de, de me pousser dans une direction ou une autre, il suffit de dire non, il suffit de dire merde, ça coûte de l'argent, mais il faut assumer cette perte, ça fait partie du business, euh, parfois mieux vaut perdre un petit peu d'argent plutôt que s'aborder, on va dire, le modèle économique et la confiance qu'on a avec nos lecteurs. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que moi, si je, dois dépa... si je dois me priver de quelque chose, c'est que cette espèce d'hyperdépendance au modèle publicitaire qui fait que lorsqu'on a des secousses sismiques dans le, mo... dans le monde de la publicité qui n'ont rien à voir avec mon contenu, rien à voir avec le fait que mon audience peut monter, et qu'elles importent chez moi des problèmes qui sont très concrets et qui affaiblissent mon métier, moi, ça, je veux arrêter. Et c'est pour ça que... L'idéal publicitaire, ce serait de ramener la pub à sa place, c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est 12, 15%, 20% ou 30%, en tout cas, c'est de la ramener à un niveau qui ne me menacera plus d'un point de vue non pas journalistique, mais économique. Et c'est pour ça que nous, GK, on a vraiment cette volonté de dire aux gens, bah ok, voilà, fine, euh, on fait un site de jeux vidéo, on essaye de faire de la qualité de manière indépendante, ce n'est pas facile, et donc on va faire payer le contenu. Et c'est pour ça que moi, la publicité, j'ai rien contre elle, je la veux toujours parce qu'elle ne me, me fait pas peur. Mais par contre, je ne veux pas dépendre uniquement d'elle parce que je crois que c'est vraiment toxique et c'est ce qui est en train de buter des sites et, euh, et gangréner une forme de journalisme sur Internet. Euh, je, je terminerai aussi en, en, en, en rebondissant sur un terme qu'a eu Yvan euh, et que je trouve intéressant. S'il disait les publicités étaient stupides et pas intéressantes. Il a raison. Il a raison. Aujourd'hui, pourquoi les gens mettent, mettent bloc Il y a certains qui sont anti-pub. Ok, très bien. On a un modèle économique pour eux qui permet de ne plus avoir de publicité sur Internet. Mais la plupart mettent juste à bloc parce que la publicité est devenue invivable. Elle est devenue invivable, en plus elle est nulle. Elle est inintéressante, c'est des images qui clignotent. C'est des choses qui font ramer notre navigateur. Je parlais de, des gens qui ont euh, GameCube sur téléphone mobile. On a un forfait data en 3G, 4G, que sais-je. On est parfois en zone rurale. Vous imaginez une page qui charge des publicités, a pu savoir quoi faire, qui vous la fourre au fond de la gorge et là, il y a Adblock. Et la réaction qu'ont eu les médias quand il y a eu Adblock, c'était de surenchérer en publicité, ou pire, culpabiliser l'internaute. En disant, cher internaute, tu comprends, il faut bien qu'on bouffe, donc accepte, s'il te plaît, de subir mes pubs. Si elles ne sont pas intéressantes, bah, écoute, hein, on ne choisit pas le temps qu'il fait, donc à un moment, il faut subir. Donc en gros, pour nous aussi, la réflexion, alors ce n'est pas ma réflexion individuelle, parce que je ne m'occupe pas de ça en tant que rédacteur en chef, c'est aussi de mettre en demeure la régie publicitaire de Gamecube, de dire arrêtez de mettre des pubs de merde et faites des pubs intéressantes, remettez-vous en question, parce que vous êtes en train de vous empoisonner vous-même, et qu'à vouloir justement forcer les gens à voir des pubs qu'ils ne veulent pas voir, vous êtes en train de, de un peu comme un terrain qu'on mettrait, euh, qu'on refusait de mettre en jachère et qu'on surexploiterait, on va empoisonner sa terre et à la fin elle serait inexploitable. Et donc en gros, je pense qu'une réflexion de aussi sur la publicité, il ne s'agit pas de dire la publicité c'est Satan, c'est mal, elle est pourrie, c'est de se dire est-ce qu'elle peut être intéressante Est-ce qu'elle peut être discrète Est-ce qu'elle peut être à sa place Et donc là-dessus, je pense que de la même façon que les journalistes sur Internet, et je pense que Canard PC participe à ce mouvement de fond, et j'espère que modestement moi aussi, les journalistes doivent se remettre en question et proposer du contenu intéressant à leurs internautes et à leurs lecteurs. Je pense que la publicité aussi doit faire ce travail un petit peu de remise en question, et se dire « bloc, c'est peut-être notre faute ». On n'est pas que victime d'AdBlock, on est aussi un petit peu complice de tout ça. Et c'est vrai que moi, si j'ai un souhait à, à formuler ce soir, en tant que non pas journaliste, parce que bon, je m'en fous, mais en tant qu'internaute, c'est de se dire AdBlock, il ne vient pas de nulle part. Et il faudra aussi répondre à cette question de pourquoi les gens mettent massivement des bloqueurs de pubs sur Internet. Et pour moi, ça, c'est fondamental. Et c'est vrai que ça, c'est un truc sur lequel il faudra avoir la remise en question, même si moi, à individuel, j'ai un peu choisi mon camp. Et l'évolution de mon modèle économique... Euh, sans faire d'annonce fracassante ce soir, mais elle va aller vers plus de premium, parce que j'ai besoin de me protéger aussi de tous ces dangers-là. Euh, et donc, je crois, euh, je crois, très fort dans, dans ce modèle-là versus l'ancien modèle. Voilà. Alors justement, ma question là, elle porte sur euh, ce modèle payant qui est en train de se développer et qui semble, là, en tout cas dans, dans ton discours, être la solution. Et ma question, euh, elle est que tout d'abord, la presse jeux vidéo que professionnelle, en tout cas, elle repose en grande partie sur euh, le la preview, le test et la note, quoi. Et ça, c'est un contenu qui, pour le... par exemple, sur GameCult est gratuit, mais tout le contenu qui va plus être de fond, qui va plus être sur l'industrie du jeu, sur l'analyse et tout ça, lui va être payant, par exemple. De... Dans Canard PC, si on veut avoir accès au dossier, par exemple, il faut euh, payer le magazine. Et dans GameCube, si on veut avoir accès aux articles du premium, qui sont en général effectivement beaucoup plus poussés et, et qui parlent d'autre chose que juste est-ce que le jeu est bien ou non, il faut payer aussi. Mais est-ce que ça, ça ne pose pas un, un problème C'est que ceux qui ne peuvent pas se payer justement cette, cette information, par exemple les, les jeunes, qui sont les plus gros consommateurs de jeux vidéo, quand on est ado on n'a pas forcément euh, l'argent à disposition, même si ce n'est pas très cher, hein, que le même premium, c'est 5 euros, mais on n'a pas forcément cet argent à disposition. Du coup, on va se rabattre sur les tests. On va rester sur euh, ce, euh, cet aspect du jeu vidéo qui est vraiment le guide d'achat. C'est, euh, je lis mon test, est-ce que, est que le jeu est bien Oui ou non Plus vous dites vous-même que les gens ne lisent pas le test, ils vont direct à la note. Donc on va vraiment rester dans cette vision du jeu vidéo. Et on n'a pas accès à des articles qui permettent de développer, peut-être, sa vision du jeu vidéo, de développer un discours critique sur ces pratiques et de voir le jeu vidéo autrement que est-ce que ça c'est fun, est-ce que ça vaut 8 sur 10, est-ce que ça vaut 9, etc. Donc est-ce que finalement c'est vraiment la solution ce, de, de mettre ce contenu derrière euh, comment dire, de, derrière une barrière payante, quoi, ce qu'on appelle un paywall, est-ce que c'est pas au contraire bah, laisser aux gens qui ont l'argent la possibilité d'avoir euh, un, un contenu plus intéressant et donc finalement c'est prêcher des convertus parce que c'est des gens qui s'y mettent de l'argent c'est que déjà ils veulent une autre vision du jeu donc est-ce que c'est pas aussi euh, continuer à créer euh, des joueurs qui pensent qu'au guide d'achat, qu'au test euh, en termes de jeux vidéo quoi si c'est bien enfin, j'essaie okay. je vais répondre rapidement, il euh, y, y a plusieurs points que tu évoques, d'abord bon, les tests ne sont pas du sous-journalisme c'est une forme de journalisme, euh, je la respecte et je précise aussi que ça ne me coûte pas beaucoup moins cher de tester un jeu que de faire un article de fond, en fait. Quand on y réfléchit bien, c'est assez chronophage. Et le journaliste qui est payé, il va aussi remplir son frigo. Donc je n'oppose pas ces deux journalismes-là. Après, le point qui est soulevé, c'est est-ce que le droit à l'information ou l'accès à l'information risque pas d'être un, un, un privilège de riche, puisque finalement, on met un type d'information derrière un paywall, et le reste de l'information et consultable gratuitement. Je précise d'abord que, dans notre cas, ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas forcément vrai demain. Ça aussi c'est important de le garder en tête. On partait de 100% payant, aujourd'hui on n'a plus 100% du contenu qui est payant, et c'est une évolution qui va se faire sur plusieurs années, évidemment. Ensuite, il faut savoir que lorsqu'on lorsqu est journaliste sur Internet, il y a un frisson particulier. J'imagine que ceux qui sont sur YouTube et qui font des vidéos ont un peu le même, c'est ce contact direct avec les gens. Donc il y a un peu un crève-cœur de vouloir faire payer du contenu parce que finalement on crée une barrière entre l'internaute qui euh, y est encore commenté, partager nos contenus, et nous-mêmes. Et je peux vous confirmer qu'en interne, personne n'a lancé le premium de gaieté de cœur. Personne ne met un paywall par plaisir. Il ne s'agit pas de s'enrichir se, et changer la voiture. Euh, il s'agit simplement de se dire « si je veux faire quelque chose qui me plaît, indifféremment de mon audience, indifféremment de savoir si ça va faire coûter, il faut trouver un modèle économique ». Et je vais prendre l'exemple, alors ce n'est pas forcément une comparaison très heureuse, mais je vais prendre par exemple, je sais pas, l'exemple du, du pâtissier ou l'artisan. Je connais pas un pâtissier qui n'aimerait pas faire coûter sa cuisine au monde. Je ne connais pas un artisan qui aimerait bien, euh, qui aimerait pas euh, que ses produits ou ce qu'il fabrique soit le propagé le plus possible. Le problème, c'est que si on s'enferme dans cette vision-là, si on se dit la principale qualité du journalisme sur Internet avant toute chose, c'est sa gratuité, on aura perdu, on aura tué des sites, on aura flingué des journalistes, on aura créé des, des sites à l'eau tiède où finalement euh, on ne sait plus vraiment qui écrit les articles, et en cherchant le mieux, on aura raté le bien. Moi, fondamentalement, ma conviction c'est que si j'avais le choix de faire autre chose évidemment que faire payer mes contenus lorsque je demande à un journaliste d'enquêter sur un sujet dont je sais qu'il n'y aura pas suffisamment d'audience pour amortir son travail, euh, évidemment j'y songerais. Aujourd'hui ce n'est pas le cas ma responsabilité c'est de me rendre à l'évidence, de ne pas être dans le déni comme certains euh, confrères que je peux encore avoir aujourd'hui euh, euh, entretiennent peut-être, mais moi en tout cas je suis conscient que le modèle économique de la gratuité correspond à un certain type de contenu, tout comme dans la presse papier, on va trouver des journaux gratuits, je peux vous garantir qu'en les lisant vous voyez la différence avec les journaux payants, moi je vais arriver aussi à ce système là, et donc euh, je suis euh, désolé, il est possible que je fasse des, des, des offres, des, des réductions, ce genre de choses. Mais euh, malheureusement, il est dans l'intérêt non pas de mon entreprise, ou de mon salaire, ou de mon travail, il est dans l'intérêt de mon métier, et de ma profession, et de ce que, des valeurs que je cherche à défendre, d'aller dans cette voie-là. Et euh, je n'ai pas envie de dire tant pis pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer, euh, se payer mon contenu, j'en je, suis désolé. Euh, mais malheureusement, euh, en essayant de, de m'adresser à eux, je risque en fait de tout perdre. Et donc voilà, je suis, euh, je suis, je suis assez désolé. C'est une question assez originale, parce que c'est vrai que j'ai jamais vraiment trop songé, euh, de me dire, voilà, l'universalité de mon contenu, etc. Euh, mais il, faut, euh, il faut, faut quand même être raisonnable. Euh, si euh, Yvan euh, distribuait Canard PC dans les rues, euh, en, en faisant la, la crier le matin, en, en disant, regardez les, les mauvaises notes, euh, je ne suis, <rire> suis pas sûr que... Évidemment, il y aurait un plus grand public, évidemment, il y aurait tous ces joueurs désargentés qui... Euh, Pourrait lire Canard PC alors qu'aujourd'hui ils n'en ont pas les moyens et un mois plus tard, après une euphorie formidable et, euh, et un plébiscite, euh, ben ils fermeraient, ils chercheraient un autre boulot où ils ferait de la merde ou ils vendraient son cul au premier offrant. Donc en gros, on est un peu obligé de faire ce genre de choses euh, et c'est vrai qu'on va essayer de rester sur des tarifs euh, raisonnables. Gamecult a rejoint à ce titre la presse libre un collectif de sites internet qui a très bien compris quelque chose, c'est qu'évidemment vous payez votre connexion internet, vous payez Netflix, vous payez Spotify, les joueurs de jeux vidéo pour ceux qui connaissent payent un abonnement pour jouer en ligne, demain on paye Game plus Premium, on va payer Canard PC et puis quoi encore Au bout d'un moment ça va faire 200 euros juste pour s'informer, évidemment que ça peut être une barrière. Donc on essaye, alors là moi je, je parle de ce que je connais avec la presse libre, mais on a aussi un, un accord avec un autre magazine papier qui s'appelle JV c'est de se dire, en additionnant un plus un, on ne fait pas deux. On essaie justement de faire des économies d'échelle, parce que notre enjeu, c'est aussi de permettre au plus grand nombre de passer de l'autre côté du mur. Euh, donc on va essayer de faire des efforts là-dessus. Évidemment, on a, on a notre, notre autocritique à faire, mais par rapport à cette affirmation que le contenu doit être payant pour une raison, je dirais, euh, morale ou, euh, ou juste, je suis d'accord dans l'absolu, mais encore une fois, voilà, mon contenu reste en grande partie gratuit. C'est aussi la beauté du web, c'est que j'ai pas choisi entre un modèle économique, pour l'instant, j'en ai deux. Donc je vais essayer de, de marbouter derrière cette réalité aussi longtemps que possible. Il est possible qu'à terme j'ai plus qu'un seul modèle économique. Bon, nous, évidemment, c'est plus simple. Hein. Tout est payant. <rire> <Salou>. de, <rire> depuis le début. Et on ne transige pas là-dessus. Euh, oui, euh, aussi bien les dossiers que les tests, euh, ben, tout est payant. Voilà. Euh, on n'a pas du tout le même. Euh, le même parcours de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on est un magazine papier payant euh, qui se transforme en site internet payant et on n'est pas en train de gérer euh, la, la, le passage d'un modèle économique à un autre euh, et à se demander euh, qu'est-ce qui doit être gratuit, qu'est-ce qui doit être payant. Euh, J'échangerai pas ma place avec Thomas pour tout l'ordre du monde en l'occurrence. Euh, donc aussi bien les tests que les reportages, que les previews, que les dossiers de fonds, ils sont payants. et les trucs les plus intéressants resteront payants jusqu'au bout, voilà c'est comme ça qu'on vit en fait, c'est à dire qu'on on essaie de produire du contenu euh, des articles, des réflexions euh, des informations de qualité et euh, de convaincre les lecteurs numéro après numéro que ça vaut le coup de payer pour les avoir c'est le, le principe de base d'un journal euh, je pense que la différence entre la presse payante et la presse gratuite se voit très bien dans le papier. Elle se voit de plus en plus dans le web, c'est mon avis. Euh, si la presse papier a connu une crise, c'est peut-être aussi parce qu'elle ne se voyait pas tant que ça finalement, quand on y réfléchissait bien, qu'à force de, de faire un peu n'importe quoi, il était plus tellement évident de savoir ce qui différenciait François de 20 minutes, à part qu'il y en a un qui était payant et l'autre pas, pour prendre un exemple gratuit. Euh, donc voilà, nous on n'est pas dans cette dans cette logique-là. Après, c'est vrai qu'il y a un, un magazine, on l'achète et puis on, on peut le passer aux copains euh, et tout le monde ne paye pas pour voir. Donc on a essayé de conserver euh, cette logique un peu sur le net en, en mettant en place des systèmes de partage, euh, des systèmes de vote qui permettent euh, de rendre gratuit un certain nombre d'articles, soit temporairement, soit définitivement. C'est vrai aussi que toutes les archives, tous les articles de Canard PC euh, n'ont pas vocation à être aussi intéressants euh, dans six mois, dans un an qu'aujourd'hui, il y a des informations qui se périment, tout simplement. Euh, donc voilà, on joue sur ces mécanismes-là entre gratuit et payant. Mais, euh, mais fondamentalement si vous produisez de la valeur, euh, vous avez envie qu'elle soit reconnue comme telle et le système du paiement est un système plutôt malin en fait dire je me prive de quelque chose pour acquérir autre chose euh, bon c'est vrai que ça pose un, un problème de moyens à terme on voit bien euh, qu'il peut y avoir une, une forme de saturation c'est à dire que si tout le monde se met à faire de l'abonnement euh, les porte monnaies étant pas forcément extensibles, euh, euh, il va y avoir un problème mais euh, c'est vrai que notre réponse à ça c'est que d'un moment si n'as pas les moyens de te payer et Canard PC et Cult, et bien paye-toi Canard PC. <rire> euh, non plus sérieusement, euh, moi je, je suis un peu, peu d'une autre génération, c'est vrai que étudiant j'avais pas tellement plus de sous euh, que, que mes camarades, mais euh, j'achetais de la presse, j'en achetais énormément. Quand je réfléchis aujourd'hui au budget que je passais en presse euh, par mois, euh, c'était assez délirant, ça voulait dire un quotidien par jour, des hebdos, des mensuels. Donc c'est quelque chose qu'une génération a, a perdu l'habitude de faire, que peut-être la suivante regagnera sous une autre forme. Et, et puis si je peux me permettre de, de compléter un point assez intéressant, alors outre le, le fait que je m'abonnerai à GameCube personnellement, mais c'est en fait, pas que le jeu vidéo est un loisir de riches, mais c'est aussi à qui on s'adresse. Je n'ai pas essayer de minimiser évidemment les difficultés des étudiants ou de gens qui n'ont pas de travail, etc., qui voudraient s'informer, qui ne pourraient pas. Mais on parle de console à 400 balles, on parle de jeux à 70 balles, on parle de, de contenu dématérialisé qui vend du 15 euros l'unité pour avoir deux cartes sur un pauvre jeu. Donc ce n'est pas que je me dis qu'ils ont un porte-monnaie extensible, c'est juste qu'à un moment aussi, il faut remettre les choses dans leur contexte. On s'adresse à un public qui joue à un loisir, qui est comme réservé à une forme de privilégié, qui est assez coûteux déjà à l'usage. Donc nous aussi on a remis ça en perspective, on s'est dit voilà, c'est des gens qui sont habitués au paiement numérique, on sait que c'est des gens qui ne vont pas avoir peur sur dit 5 euros ou 40 euros l'année, et c'est aussi pour ça que voilà, on a pris ce risque de dire on va essayer de les faire payer, parce qu'après tout, c'est vrai comme dit Yvan, moi j'envie énormément, je vais lui renvoyer l'ascenseur, sa position sur un point très particulier, c'est qu'il n'a pas besoin de s'expliquer auprès d'Acrimed et devant quelques dizaines de personnes, et encore, vous, je pense que vous n'êtes pas forcément les plus idiots, mais euh, quelques milliers d'internautes, par exemple, sur pourquoi je fais payer mon contenu, pourquoi je, je, je, je, je de, de quel droit je fais payer mon contenu. Voilà, c'est qui, Pour qui il se prend ce con, il fait payer son contenu, mais il se prend pour, euh, pour -Norman. Enfin, voilà, Norman. Il y a cette espèce de soupçon de journaliste qui n'a pas le droit de faire payer son contenu. Alors que c'est vrai que cette guerre-là, non seulement elle est déjà gagnée, mais en fait elle n'a jamais été jouée du côté de la presse magazine, puisque... Euh, même quand Yvan est né il y a 120 ans, euh, la presse était déjà payante. Donc finalement, euh, la vérité, c'est que moi j'ai un combat effectivement de transition économique du gratuit vers le payant, j'ai une évangélisation à faire qui va être assez épouvantable, parce qu'effectivement on va toujours me reprocher de faire payer ce qui est gratuit ailleurs, et ça va être extrêmement long, mais c'est vrai que moi j'en Yvan sur un point, c'est la relation marchande de la presse, il n'y a rien de plus sain, tu fais du bon contenu, tu fais un bon magazine, et eh bien tu l'achètes, tu fais du mauvais contenu, et eh bien les gens arrêtent de t'acheter. Voilà, tu es responsable de ta propre réussite économique et indirectement, tu es responsable des salaires que tu verses au, à, à tes journalistes de collègues. Donc finalement, c'est vrai que là-dessus, il y a une différence assez fondamentale dans les deux modèles. Et à titre personnel, je veux que ce soit dit et entendu, la relation, le, la nature marchande de la presse, moi personnellement, je l'envie et je ne l'ai pas encore aujourd'hui. Et c'est vrai que je, je voudrais arriver à ce système-là où finalement les gens se disent « ça vaut le coup, je paye, c'est de la merde game culte ». C'est pas intéressant, c'est mal écrit, euh, ils disent n'importe quoi sur les jeux, et eh bien je paye pas. Et bien fine. Et un jour peut-être que je mourrai de ma médiocrité. Voilà. Je pourrais l'accepter au moins, ça c'est un jugement que je peux accepter. Me faire virer parce qu'il y a un annonceur qui me fait la gueule. Voilà. Ça c'est un peu plus dérangeant, euh, non concernant. Euh, et je pense que même avant de se faire virer, malheureusement, euh, le licenciement d'un journaliste, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus moche. Parce qu'il y a toutes les, les étapes intermédiaires entre le moment où le journaliste se fait foutre dehors et le moment où il il se compromet. Euh, donc voilà, moi, c'est un, un point sur lequel je, je veux insister, la relation marchande, je l'envie énormément. En, encore, un, ah, encore un truc sur le, la, la, la séparation euh, que tu faisais entre les tests, les previews euh, qui seraient un contenu euh, plus bas de gamme et, et le reste. Euh, je... Bon, je, je crois bien que j'ai compris le fond, c'est-à-dire euh, effectivement euh, avoir... Euh, Essayer d'avoir de, des papiers d'analyse, des choses qui, que tout le monde ne fait pas, en fait. C'est aussi ça. Mais il faut bien comprendre que nous, Canard PC, qui se situe euh, toujours un petit peu entre euh, fluide glacial et 60 millions de consommateurs, euh, voilà, c'est large. Hein, mais... <rire> le, disons que l'argument principal, c'est aussi payer 5 euros pour pas vous tromper sur 60 euros c'est ça le rôle d'un test c'est ça le rôle d'une rédaction euh, qui teste des produits dans 60 millions de consommateurs par exemple c'est euh, acheter le magazine pour pas vous gourer sur la machine à laver euh, Canard PC c'est ça la, la promesse de base de fond d'un magazine comme celui là euh, ok c'est pas du grand journaliste c'est pas du reportage de guerre mais euh, c'est simplement un truc pratique C'est voilà, payer 5 euros pour être sûr de pas vous tromper sur des, des choses qui en valent 30, 40, 60 donc il n'y a pas de hiérarchie euh, vraiment sur ce contenu là euh, je ne crois pas. Enfin, en tout cas, euh, sur, sur notre promesse euh, initiale, sur le, le fonctionnement initial d'un média euh, comme le nôtre et comme GameCult, hein, ça, de ce point de vue-là, c'est pareil. Nous, sur cette valeur marchande, c'est vraiment euh, cet échange-là. Vous payez, euh, en échange de quoi on s'engage à, à vous guider sur des achats qui sont potentiellement plus coûteux. Je vais juste revenir sur un truc qui est intéressant, c'est une anecdote. Mais en fait, euh, Yvan tout à l'heure faisait référence au, au métier qui est le mien, de choisir ce qui doit être payant, ce qui doit être gratuit. Et en fait, quand on a commencé à se dire qu'il faudrait faire payer du contenu, c'est vrai que naturellement, alors que pourtant j'ai dit que je ne considère pas que le test est un sous-journalisme, on savait très bien que dans l'inconscient collectif et dans la perception des gens, il fallait leur sortir quelque chose qui n'a pas été fait, ou en tout cas qui n'a pas été fait euh, de manière euh, industrielle dans la presse de jeu vidéo. C'est pour ça qu'évidemment, ceux qui connaissent Cult ici savent très bien que Gamekult, c'est euh, pour partie, en tout cas pour grande partie, ses tests, et, et la critique globalement du jeu vidéo euh, et l'actualité du jeu vidéo plus précisément. Et pourtant cette partie-là, qui est le cœur de notre activité, on l'a laissée gratuite. Alors ce n'est pas juste un calcul économique, c'est parce qu'on ne se sentait pas à l'époque, on ne se sentait pas de se dire, d'ailleurs c'est le, le, le, le, le grand bond qu'a fait, euh, qu fait Canard PC sur le web, on ne se sentait pas de se dire, les gens vont comprendre pourquoi on les fait payer. Parce qu'ils vont se dire, mais c'est qu'un test, ça a toujours été gratos sur Internet, ça n'a pas assez de valeur ajoutée, et remplace un terme de marketing, de valeur perçue. Ils vont se dire, ok, tu as mis une note à un jeu, tu veux que je te paye, pourquoi Donc on s'est réfugié vers une forme très lycéenne et très caricaturale de journalisme, le dossier de fond, l'enquête. Voilà. Le reportage, on va aller voir un, un petit studio et on, on va le faire parler. On va faire un superbe article sur lui. Et, et ça, c'est le journalisme acceptable. C'est celui pour lequel on peut payer parce que vous comprenez, c'est un, un article de fond, c'est une vraie enquête au long cours, etc. On a passé trois jours sur le même sujet. Oh là là. Au lieu de jouer aux jeux vidéo dans une chambre et, et mettre une note à la fin d'un article. Donc il y avait cette espèce de, de perception assez négative de notre travail. Et c'est vrai que moi, si j'ai un regret aujourd'hui, c'est d'avoir peut-être créé l'espèce d'avoir renforcé peut-être malgré moi, cette espèce de distinction entre le journalisme acceptable et le journalisme qui est condamné à vitam aeternam à être gratuit. Et c'est vrai que là-dessus, moi je me suis longtemps posé la question de savoir ce que je faudrais payer, et on s'est réfugié vers des articles qui sont, euh, je ne vais pas dire illisibles, mais très longs. Ça, ça, ça touche vraiment une, une minorité de, de, de nos lecteurs, oui, tu n'arrives pas à les lire non plus. <rire> voilà, mais voilà, qui sont 15-20 minutes de lecture, des vidéos qui, durent, qui peuvent durer une demi-heure, etc. Donc c'est vrai qu'on a commencé par là, parce qu'on savait que si on commençait par dire bah vous savez on fait des tests des news depuis 15 ans vous nous aimez pour ça faisons les payer on risquait de se prendre un coup de fusil sniper voilà